Bonjour à tous, on est rendu là au cultural, je vais vous faire une petite vidéo de ce que j'ai été voir et quelques témoignages seront présents dans la vidéo. Là on peut voir le beau stand de ma coopérative Océalia avec une moissonneuse d'expérimentation. On va découvrir aujourd'hui une station de semences en deux minutes sur le stand du GNIS. Bonjour euh, et bien, bienvenue au cultural. Donc euh, je me présente Gilles La Chambre. Euh, je suis responsable commercial de Actisem et Eurosem. Donc la station de semences euh Basé à Reims. Donc là, on a la chance aujourd'hui de, de pouvoir voir euh, sur le stand du, du nice un panneau qu'on a réalisé pour euh, expliquer euh, le, ce qu'on peut faire dans une station de semences. Donc là, euh, on a un visuel qui décrit euh, bah, le cheminement de la semence en partant d'une semence brute. Ensuite on a différents euh, appareils, donc le, le plus simple, le premier c'est le nettoyeur séparateur. Et donc à chaque fois on a l'échantillon de ce qu'on enlève euh, une fois passé dans, dans le nettoyeur séparateur. Ensuite on passe à un autre euh, trieur qui s'appelle le trieur alvéolaire. Donc là c'est pour séparer les graines rondes des, des graines longues. Donc toujours pareil euh, avec les échantillons de, du résultat de ce qu'on enlève. On a à chaque partie des aspirations de la poussière. Donc là, on a des échantillons de toute la poussière enlevée. L'objectif étant de ne pas avoir à la fin de poussière dans les semences. Ensuite, en bas, on passe à la table densimétrique. Donc là, on va faire un triage qui va permettre de, de séparer les grains par rapport à leur densité. Donc enlever tous les, les petits grains. Et puis, autre appareil de triage, donc le dernier euh, équipement, c'est un trier optique, donc là principalement pour enlever, on le voit ici sur le schéma de, de l'ergo, euh, puisqu'il va faire la distinction de, de couleur entre les, les grains et, et les couleurs de grains, et enlever euh, ce qu'on lui a demandé dans de, les Et dernière phase, donc là c'est plus le triage, mais c'est de la protection des semences avec euh, des produits, euh, qu'on retrouve pour protéger les, les, les graines contre les différentes maladies et les insectes. Voilà donc vous avez en quelques minutes, quelques secondes la possibilité d'avoir vu le, le schéma et le fonctionnement d'une station. Charles-Edouard va vous présenter l'application que j'utilise en complément de mes observations au BSV. Je suis Charles-Edouard L'Hôpiteau, je suis agriculteur en eure et loire sur une exploitation céréalière et j'ai développé un projet qui s'appelle Agri-Community, une application mobile qui est sortie en septembre 2018 et qui permet aux agriculteurs et aux conseillers des cultures de partager les observations dans les parcelles. Concrètement vous êtes géolocalisé, vous avez un choix de culture donc vous sélectionnez votre culture, votre nuisance donc que ce soit en termes de maladie, en termes d'insectes et vous sélectionner un niveau de risque et à ce moment là vous partagez cette observation. L'observation est automatiquement visible par l'ensemble des utilisateurs et les utilisateurs qui sont à proximité de cette observation sont notifiés euh, directement sur leur, euh, sur leur téléphone. Ce qu'on a voulu faire à travers cette application c'est euh, permettre aux agriculteurs d'anticiper d'anticiper sur euh, la protection des, des cultures, être plus précis, c'est à dire qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de réseaux, il y a des réseaux très techniques et nous on a voulu vraiment axer sur l'instantanéité c'est à dire que la personne qui observe à la limite, elle est à peine sortie de, des champs que déjà euh, aujourd'hui euh, le, les autres utilisateurs ont accès à l'application à l'observation aujourd'hui on a euh, 1500 utilisateurs euh, l'application est sortie en septembre 2018 et donc on est euh, basé aujourd'hui sur 70, euh, 70 départements euh, essentiellement euh, centre, centre Val-de-Loire et puis le, le nord et on commence voilà, à aller dans les, sur l'est et également, euh, également la Charente euh, on a collecté aujourd'hui 1000, 1000 observations euh, sur des colzas, sur les blés et, euh, et voilà donc euh, nous on souhaite euh, euh, densifier notre réseau donc c'est pour ça qu'on est parti sur une, sur une application qui est gratuite qui a été réalisée euh, donc, par moi et par d'autres agriculteurs donc c'est vraiment une, une, une application qui est créée par des agriculteurs donc il y a la, la gratuité de l'application il y a zéro publicité dessus et donc l'objectif c'est vraiment voilà, favoriser le partage d'observations alors il y a d'autres méthodes que j'utilise pas encore, les couverts permanents, en fait, pour le colza. Ils ont essayé euh, de la luzerne. Et là, on peut voir euh, l'état, là, c'est du trèfle, en fait, en dessous. Le colza est pas trop mal. il bon, y a eu toujours les insectes comme j'ai eu chez moi. des charançons, des siliques. On voit couverture du sol, la luzerne associée semée le 3 mars, Vous Voyez qu'elle est pas mal du trèfle violet. Lui, il a été semé plus tôt le 22. On voit qu'il a souffert un peu de la sécheresse. Je pense qu'il est installé quand même la luzerne, elle c'est sûr. Et là un semis de luzerne un peu plus tôt à 8 kg. Euh, moi je les sème en toute seule à 20 kg dans les champs. Et regardez, elle va pouvoir prendre la place dans le colza. Et dans le coup, on pourra semer directement en fait le blé dedans. Ça permettra de restituer l'azote et de faire une petite couverture pour perturber les adventices. Bon il y a des chardons là-bas malheureusement ça on n'y peut rien mais si c'est pour euh, au moins relarguer de l'azote au blé suivant éviter d'avoir des régras, je pense que ça peut être une bonne alternative Et vous voyez les colzas sont assez jolis euh, c'est notre trait, euh, de, création, euh, de euh, des applications euh, de donc euh, ça ne mais, euh, les risques, maladies sur les durs, les tendres, donc sur les principales maladies des blés, les bains, et la fusariose. Donc en fait, euh, par rapport aux caractéristiques agronomiques euh, des parcelles, donc vous allez rentrer euh, quand vous allez avoir un votre blé, donc euh, c'est-à-dire euh, les variétés, euh, le précédent, Bien. Après vous allez dire ce que vous avez fait comme produit, euh, comme dose et ça vous donne le renouvellement de traitement sur les prochaines maladies. Voilà. Et tout ça. A on fait a... ça avec l'image satellitaire ou c'est uniquement du modèle agro euh... Alors euh, c'est un modèle, c'est le modèle qui est le modèle qui ouais, est, modèle, est derrière, après ah, on a notre météo par-dessus. On est aussi connecté avec toutes les stations météo qui sont sur le marché, donc c'est une crop, Winat, euh, Météus. Et je pense par euh, ce que c'est comment on produit une orge hybride. Euh, donc en fait au départ, l'orge hybride c'est des orges CMS. C'est-à-dire que les femelles ont une stérilité naturelle qui empêche la formation de pollen. Donc dès qu'on a ça, dès qu'on parle de stérilité, non production de femelles, ça veut dire que ça ouvre la possibilité de faire des hybrides. Et donc euh, nos chercheurs ont travaillé euh, des sources de, de variétés qui avaient cette stérilité naturelle, qui ne pouvaient pas produire de pollen. Et donc c'est ce que vous avez euh, là, avec cette variété là qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que si vous regardez ces épis, vous voyez qu'il y a très peu de grains parce qu'elle est naturellement stérile. Et les quelques grains qu'on observe là, en fait ce sont des grains qui sont formés parce que la plante a récupéré du pollen de l'extérieur qui a permis donc de faire un hybride, un grain hybride. Et l'intérêt d'avoir un grain hybride, c'est de pouvoir avoir un bon mâle qui permet de complémenter le génome de cette femelle d'avoir la, la, la moitié du génome dans ce grain qui vient de la femelle et de l'autre moitié qui vient du mâle d'accord et également le mâle ce qu'il doit apporter c'est aussi ce qu'on appelle des gènes de restauration qui permettent que ce grain soit fertile vous ne faudrait pas que lorsqu'on vous le vend euh, ça soit stérile dans votre champ donc l'objectif du pollen est porté par ce qu'on appelle un pollinisateur ou un mâle tout simplement donc vous voyez que c'est une plante qui est en général un peu plus tardive et un peu plus haute. Et donc c'est pour permettre de faire le croisement. Et ce croisement, on le fait concrètement chez les multiplicateurs de semences, dans hybrides, où leur commercial, enfin ils ont accès à ce mélange. Donc ce mélange, c'est ce qu'on appelle un, un blind. Donc là-dessus, vous avez 90% de la femelle que je vous ai présentée tout à l'heure. Vous avez 10% de plantes mâles qui se retrouvent là et qui vont venir féconder et faire donc livrer. Et donc bien sûr, après ce que l'on fait, vous imaginez bien, on récolte tout ça, on le traite, on en sache, on pense ou le marque, qui Et d'eau. Donc vous avez la plante qui s'appelle Tectou, qui est issue de ce croisement de cette femelle avec ce mâle. Tout ça. Et on voit bien l'effet d'hétérosis, hein il y a pas mal d'essais qui sont faits sur le terrain. Ce que j'aime bien sur les culturales, c'est que cette année, comme c'est à une centaine de kilomètres de chez moi, ben, l'avantage c'est le même type de sol. Vous voyez argilo-calcaire. Et ça me permettra de voir, en plus des essais que je fais chez moi, ce que ça donne. Au niveau de l'absalon, moi j'en suis content. J'ai quand même réduit mes charges. Si on voit là, on peut regarder les essais de, au niveau des maladies. Les variétés résistantes quand même, même en témoins non traités ou avec un biocontrôle, c'est relativement sain. J'ai trouvé très intéressant les culturels, comme c'était dans un terrain euh, similaire au mien. Bon, à 100 km d'écart, euh, les terres de Groix pouvaient me permettre en, en même temps d'essayer de, de comparer, vous voyez les variétés, et me renseigner sur de nouvelles cultures euh, telles que le soja. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine